Et hello les gens, aujourd'hui je vais vous montrer une personne que je viens de voir, mais elle est très très gentille, je vous l'assure. Ah, si vous la rencontrez aussi dans WorldCraft, alors je vous dis vous avez trop de la chance. Elle est super gentille. Donc. Euh... Je vous dis si vous la voyez. <coughs> voilà. Les yeux long